Bonjour à tous, donc euh, j'avais évoqué dans une précédente vidéo euh, le, le, les, le panorama du nouvel ordre mondial en identifiant les ennemis, donc ce sont les Illuminati qui chapeautent les maçonneries et les cercles mondialistes, euh, voilà exposé euh, leur but euh, de gouvernement mondial, d'une dictature avec 500 millions euh, d'êtres vivants, avec un puçage euh, RFID, etc. Euh, donc euh, ils veulent détruire les nations, ils veulent détruire euh, donc la famille, réduire la population mondiale, pervertir les mœurs, détruire les économies, les agricultures, les cultures. Voilà, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Euh, donc il suffit de prendre le contre-pied hein, de, euh, de leur travail de sape. Hein. C'est pour ça que j'ai intitulé... Euh, programme contre-révolutionnaire, car les... il faut savoir que pas mal de révolutions euh, sont le fait euh, de la maçonnerie comme par exemple celle de 1789 euh, qui, a, qui a détruit le trône et l'autel en coupant la tête du roi et en commençant un travail de laïcisation de la société. Donc il suffit de restaurer le trône et l'autel. Alors il y a le plan individuel, mais il y a aussi le plan collectif. Sur le plan individuel, bon, bah voilà, c'est vivre de, de la manière la plus catholique possible. Donc là, je vous, je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur, euh, sur la sanctification. Euh, voilà, je, vous pouvez lire... Euh, Quelques conseils sur le plan individuel, c'est encore une fois ce programme est une ébauche donc c'est pas, euh, enfin, pas exhaustif. Ensuite, il y a le plan spirituel collectif. Donc, il est évident que pour restaurer l'hôtel, il faut euh, rétablir le catholicisme comme religion d'état, consacrer la France au cœur de Jésus, Marie et Joseph. Donc, euh, la France est déjà plus ou moins consacrée à Marie euh, par Louis XIII en, en, en, en 1738. Le Maréchal Pétain aussi a consacré la France au Cœur Immaculé de Marie en 1943. Par contre, le, la France n'est toujours pas consacrée au Sacré Cœur de Jésus alors que ça a été une de ses demandes euh, à Paris-Monial de à la fin du XVIIe siècle à Sainte Marguerite Marie à la coque. Et Louis XIV aurait dû, euh, aura dû consacrer la France au Sacré-Cœur, mais ça n'a pas été fait. Il a préféré le soleil au Sacré-Cœur, soit. Euh, mais bon, ce sera un roi de France euh, de, de, de, de consacrer la France au Sacré-Cœur. Euh, des centaines de prophéties nous annoncent la venue. Euh, prochaine d'un roi très chrétien en France qui rétablira le trône et l'autel, il ne faut pas oublier Saint Joseph aussi et Saint Michel Archange, euh, Saint Michel Archange, euh, donc je rappelle l'ange gardien de la France, il l'a révélé à, à Saint Jeanne d'Arc, et donc euh, comme nos ennemis euh, essentiellement euh, ce, ce sont la, la franc-maçonnerie clairement, donc il faut interdire la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes. Donc, sur le plan euh, maintenant temporel et collectif, il faut bien évidemment respecter la, la loi naturelle et, et la vie. Euh, donc, euh, abolir la loi Taubira avec effet rétroactif, interdire l'avortement, l'euthanasie, la contraception, la PMA, la GPA, la drogue, le, le clonage et les OGM. Tout ça est très catholique. Tout ça est totalement 100% catholique. Euh, il faut aussi restaurer la, souveraine, la souveraineté de l'État, euh, c'est-à-dire que nous sommes euh, dans des carcans qui nous emprisonnent, comme l'Union européenne, l'OTAN, l'euro, et donc euh, il faut retrouver de, des marges de manœuvre, de sortie de, de crise, euh, en, en sortant de l'OTAN, en sortant de l'euro et en sortant de l'Union européenne. Euh, voilà, donc il faut renationaliser la Banque de France euh, qui nous permettra de, de ne plus euh, dépendre des banksters. Il faut retrouver nos frontières pour maîtriser la, notre, la situation, alors que ce soit par un arrêt euh, au moins temporaire de l'immigration, un contrôle des capitaux euh, pour, pour éviter les, do, les, les délocalisations euh, qui engendre du chômage et qui, qui affaiblissent euh, la France euh, et aussi euh, pour éviter les OPA euh, sur nos entreprises stratégiques de défense, d'aéronautique, etc. Euh, il faut, euh, ce sont des mesures de, de bon sens en fait que, que la loi nationale prime le droit international que, que, que nous préférions des produits français dans, dans nos marchés publics, tout ça est, est, est du bon sens, que nous avons malheureusement perdu, euh, il faut réhabiliter la famille, euh, comme le travail d'ailleurs, et comme la patrie, n'est-ce pas euh, Donc le mariage est un sacrement indissoluble, et donc soumis au droit canon. Il faut inciter les mères à rester au foyer par un salaire maternel, interdire la pornographie. Il faut restaurer une société euh, organique, donc euh, rétablir les corporations, c'est-à-dire en gros, euh, alors bien sûr ça ne peut pas être euh, comme au Moyen-Âge, mais euh, il faut un retour à la tradition, à l'excellence de l'apprentissage il faut aussi simplifier les, les, les, les démarches administratives euh, et enfin respecter la nature donc euh, encourager la production de produits naturels frais de saison certains courts alors je voulais aussi faire un, un petit aparté sur les chemtrails euh, voilà je, je vous donne quelques tuyaux pour pour détoxifier le corps et pour renforcer enfin il faut aussi renforcer le, le système immunitaire donc euh, pour ça il y a l'aubépine et d'autres produits euh, facilement euh, facilement euh, facile de, de trouver quoi euh, mais, je, mais je conseille l'aubépine euh, alors j'ai bien sûr pas parlé de l'école ni de l'organisation institutionnelle ni des libertés publiques ni de la politique étrangère encore une fois c'est une ébauche euh, ça peut paraître euh, utopique, mais encore une fois, je rappelle que le roi de France arrive bientôt. Vive la France et vive le roi